I'm not Niveau les poteaux, voilà aujourd'hui. Euh, j'ai froid <rire> à mort. Là, je suis monté en haute montagne avec ma CD. J'ai voulu tester pour voir si le... bah, la chaîne elle tenait toujours bien. parce hein. qu'ils m'ont changé quand même le pignon sorti sortie, être la couronne et la chaîne. Bon, aucun problème. Le seul petit truc, c'est que vu que j'ai pas retouché les réglages, on a fait un petit peu trop détendu la chaîne. Bon, elle est toujours dans la hein, tolérance. Elle est bonne, hein. elle est dans le verre. On hein, voit le truc, mais à l'œil comme ça. Un petit peu détendu, là. Il doit être presque proche des 4 cm. Là, c'est un petit peu trop, là. Pour, quand vous faites une tension de chaîne, ouais. Moi, j'ai dit entre 3 et 3, 5, 4. Le problème qu'il y a, c'est que quand j'accélère, quand, quand je rétrograde, ré ré ré ré ré ré ré ça fait des petits à coups, des fois. C'est normal, ces chaînes trop détendues. Mise à part ça, il a fait du très bon boulot. J'ai plus du tout les vibrations. J'ai plus rien. excusez-moi quand je parle, je suis un peu frigorifié parce qu'il fait froid de canard. Là, fin décembre, enfin, mi-décembre. Là, Je suis sur en haute montagne et euh... <rire> frigorifié. J'ai froid à mort, Je sens plus mes dos. C'est là que je, je regrette d'avoir pas pris l'option la, la, euh, poignée chauffante parce que putain, c'est le module. Je dis, c'est pour les fragiles. Toi, tu ça sert à rien. Tu parles, putain, je sens plus mes dos. Pourtant, j'ai des gants en des cuir, mais j'ai froid. J'ai froid à boire. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit retour, pas trop long, je vais faire 7-8 minutes, pour parler un petit peu comme ça. Mais euh, non, c'est bon, il a fait du bon boulot, je revérifierai la prochaine fois la tension de chaîne. Disons qu'il c'est un type qui il a tendance à faire comme moi, il fait plus détendu que tendu. Et euh, c'est une bonne chose, il hein. n'y a rien de mal. Hein. Mais euh, voilà, le ce problème c'est que comme la chaîne est neuve, elle a tendance à se détendre plus. Donc, euh, je prochaine fois, euh, parce que là il fait trop froid, euh, prochaine fois, je, avant de la reprendre, une, un jour avant, je, je referai la tension de chaîne. Là, je pense qu'elle a dû descendre à 4. C'est beaucoup trop là. Je vais la remonter un petit peu. À 1 bah, Ouais, ça dépend. Si elle est à 4, je vais la monterai à 3, ou peut-être 0,5 plutôt. À 3,5, pas plus. Parce que là, il est un petit peu trop lâche, la, la chaîne. Je le sens. C'est pour ça que la CRF 300L c'est vraiment une idéale, vous me pas ben hein, la limite, hein. c'est même pas la limite, même un parce que moi j'ai tendance à, à vouloir quelque chose de plus, plus léger, mais euh, tout, tout, toute moto est bonne, Je c'est vous qui voyez, que moi j'aime pas avoir des trucs trop lourds, me... j'ai essayé la Ténéré 700, euh, euh, moi qui ai qui, qui, qui, qui tendance à la, à la porter au nu comme on dit la Ténéré 700, Auto, euh, euh, qui est super, qui a un bon coffre, hein, qui a un, vraiment un punch, un bon truc, qui sent très chevaux en même temps, tu me dire, hein, sur la terre, c'est énorme, Moi, le maximum que j'ai piloté c'était 43 ou 50 chevaux, les, les gros, pourtant c'est des gros enduro, c'est des 450, euh, euh, pas des, 4, non, des 350 plutôt, 350 ici, SXF, euh, j'ai piloté des 250 YZ, euh, des 250 SX, j'ai piloté des, même des enduro, des... Euh, c'était des, des 500 ou 450, je sais plus, euh, XCF, je crois c'est en KTM. Donc voilà, j'ai piloté vraiment des gros, des gros, des trucs bien pêchus, mais ça pesait entre 100 110 kg Là, ça pèse 190 à 200 kg c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, je veux dire pourtant j'ai le physique, hein. je fais à 1m80, je fais 85 kg' j'ai de la musculation un peu et tout, mais non, c'est beaucoup se disant que oui, tu peux la tenir, je veux dire, tu, tu en arriveras, mais c'est hyper physique. Tu n'as plus de bras, tu n'as plus de jambes. Dès qu'un tu as le malheur de la pencher un peu trop. C'est Dans les virages, des fois, tu mets, tu mets au sol comme ça, tu retourner d'un coup comme ça, tu as, as le poids qui t'embarque littéralement par terre. Non. Et puis, c'est trop luxueux. C'est trop beau. T'as peur de les rayer, t'as peur de les casser, euh, moi il m'avait prêté ça, bon déjà c'était pas la mienne, donc déjà tu fais attention, mais en plus je me suis dit putain t'achètes ça, t'oses même pas rouler avec, c'est pas vrai, c'est pas vrai. t'oses même pas rouler, c'est beaucoup trop luxueux, ça, tout ça coûte trop cher aussi, maintenant la, la nouvelle Ténéré 700 on est dans les 12 000 euros, d'ailleurs c'est le même prix que la Transalp, il y a un de mes abonnés, Alain, il va, être, il va être content, il voulait savoir le prix c'est 12 000 en fait c'est un type de Belgique, un ami de Belgique qui m'a envoyé le, le prix parce que le prix a été dévoilé en Belgique, c'est pareil la Belgique la France, c'est dans les 12 000 euros vaut, disons que chez eux elle vaut 11 700 et quelques avec nous avec la TVA ça monte à peu près dans les 12 000 et quelques, voilà ça sera 12 000 euros en en 12 000 euros tu la fous dans la terre c'est tomber alors que là la CRF 300L elle, elle vaut quoi, elle vaut 6 000 euros tu montes une ligne avec, ça te fait 1000 euros de plus, ça te fait 7 000 quest voilà. ce que je vais faire, si tu si achètes une CRS 300L, il faut obligatoirement monter une ligne, si tu ne montes pas une ligne d'échappement ça ne sert à rien, il faut une ligne d'échappement et changer de la filtre air, pas la boîte à air entière, hein, le filtre air, là tu te gagnes 10 choux en tout, tu te, je monte une ligne à Krapovic euh, directement, l'admission plus euh, le, le, le, le silencieux, le, donc le collecteur on appelle ça le collecteur plus le silencieux, plus le, je vais mettre un... Un nouveau filtre à air euh, twin air, et tu gagnes 10 chevaux. Donc de 30 chevaux à 40 chevaux. Voilà, as beaucoup plus de couple, beaucoup plus d'allonge, c'est ce que je faisais dans toutes les motocross et les, les enduros, je faisais ça, changer à chaque fois la ligne. Tu changes la ligne, tu gagnes 10 chevaux, ça suffit. La moto est à 150 km en vitesse de pointe, Elle a, avec grâce avec cette ligne avoir énormément de coffres, énormément de, de vitesse de pointe et tout, c'est largement suffisant. Puis c'est pas des motos qui sont très... Euh, comment dirais-je, c'est pas des motos qui sont très... Euh, très luxueuses, quoi, ça ressemble à une motocross. Donc même si tu l'avais tombé par terre, tu tombes un peu la race, c'est juste des bouts de plastique, c'est du plastique, c'est vraiment du plastique lambda, bon, ça se change rapidement, ça coûte pas, pas très cher, tu peux en trouver rapidement un peu partout, et euh, voilà, va, va faire tomber un trail qui vaut entre 12 et 20 000 euros, hein, avec la carrosserie comme la mienne, alors que c'est le même type de carrosserie, hein. c'est de la lue comme ça et tout, ça se rayait à mort, tu vois les grosses rayures et tout. Ah laisse tomber, tu peux pas. Ah, voilà. Ici, tu vas aller dans la forêt ou dans le maquis comme ça. Et tu, tu vas la rayer en deux minutes. Je veux dire, ça auquel intérieur. Moi, je vois jamais de très personne. Tous les gens qui ont des trails ici. oui ils ont tous des trails. Des trails de BMW, des, des GS, quoi. Ou alors des. Euh, ils ont des comme ça, s'appelle, des.. Euh, et ouais, des, voilà, des tracks de, de des Yamaha, des machins comme ça, ils sont tous sur la route. Moi, j'en vois jamais sur la Terre, j'en crois jamais, je suis le seul. Les seuls que tu vois sur la Terre, c'est des quads, des motocross, voilà, ou des enduros style KTM. Mais des tracks, on va. Non, tu vois pas. Non, vous voyez, il faut toujours tester, hein. il y a beaucoup de gens qui m'ont dit il faut toujours tester. Ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Il faut toujours tester dans la vie, il faut jamais... Euh se lancer comme ça, faut toujours, toujours tester. Et quand tu... Disons, ça dépend ce que tu veux faire, voilà. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux acheter un trail pour euh, dire, je, je roule sur la route. Bon, moi, vous connaissez mon, mon point de vue. Moi, je n'ai aucun espèce d'intérêt de faire ça. mon bon. à... Parce qu'à ce moment-là, si tu veux vraiment faire voyage voyager longtemps et rouler que sur la route, t'achètes une Sport GT, c'est encore mieux. Mais bon, à la limite. tu euh, T'achètes une 1000SX, euh, c'est voilà, l'idéal. Hein. Par exemple, euh, chez euh, chez Kawasaki, c'est vraiment la Sport GT excellente. Mais bon, à la limite, allez à la que tu veux t'acheter par exemple un trail, si tu te dis c'est pour rouler que sur la route, voilà, elle fera le job. Elle fera bien le job. Maintenant, si tu dis je vais aller sur la terre, faire beaucoup de tout-terrain comme je vais faire moi, aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, tu Alors tu vont me dire monde pro, tu as pas plutôt préconisé une KTM. C'est quand même eux qui sont leaders, même si j'aime pas tellement la fiabilité chez KTM, enfin bon, peu importe. Parce que j'en ai eu, j'ai vu que c'était vraiment pas ça. Et même les nouvelles, beaucoup de gens ont des gros problèmes de fiabilité, de fuite et tout ça. Et, euh, et, et vous allez dire donc, pourquoi t'as pas acheté KTM du coup parce que le truc qu'il y a c'est que quand tu achètes un pur enduro parce que les KTM c'est des purs enduro hein. quand achètes une pure enduro elle est basée que sur l'off-road donc tu vas la pouvoir la faire rouler sur la route mais elle plafonne à, 100, à 110, 120 max grand grand max, elle est plafonne elle est pas du tout agréable à rouler sur la route c'est très rêche c'est très on-off c'est à dire dès que tu tu t'as des putains d'un coup d'injection comme ça, c'est très on-off alors que si tu prends le CRF 300L, s'ils appellent ça Dual Sport, c'est pour ça, ça veut dire que tu peux très bien s'y faire sur la route que sur la terre, c'est sûr que tu auras moins de, de punch et d'agressivité qu'une enduro au KTM, ça je ne suis pas un fou, je sais, ce que, je sais de quoi je parle, donc je ne me fais pas d'illusion. Même si tu changes la ligne d'échappement, tu n'auras jamais la puissance et la force d'une KTM. Jamais. Mais tu auras une moto très respectable. Ça veut dire que pour rouler sur la terre et tout, tu auras beaucoup plus de coffres, beaucoup plus d'allonges et tout avec cette ligne changée et tu t'apercevras que tu t'amuseras énormément. Je vois plein de gens qui les achètent pour rouler en off c'est vraiment vraiment l'idéal. De plus, sur la route, tu peux taper jusqu'à 150 km h de vitesse de pointe, ce qui est largement suffisant pour un monocylindre. En plus, c'est une moto qui est extrêmement fiable, qui garantit 5 ans kilométrage illimité Honda. Tu pas besoin de mettre une option, hein. c'est deux séries, hein, ce que je veux dire. Donc voilà, au final, c'est une moto qui, euh, qui fera largement l'affaire. S'il fera largement l'affaire. Enfin, du moins, moi, je vois la chose comme ça. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ouais, j'aime pas si, j'aime pas, parce que j'aime pas le monocylindre. Ça, ça se comprend, hein. ne peut pas tous aimer le monocylindre. Hein. Ouais. Moi, je sais que j'adore le monocylindre. En vrai dire, j'ai toujours piloté que des monocylindres. C'est là, c'est mon premier, hein, euh, Moto vraiment de route 4 cylindres. Mais j'ai toujours piloté que des monos, hein. Moi je suis monsieur Mono, j'ai toujours piloté que des monos, j'ai au moins une dizaine, pas une dizaine je au moins 5 ou 6 motos, c'était que des monocylindres, que ce soit qu'à temps ou 2 temps. Donc c'est pour ça, moi le monocylindre je le connais parfaitement, je sais bien l'entretenir, c'est très facile à entretenir, ça coûte vraiment pas cher, tu n'es jamais chez le concessionnaire, tu peux tout faire toi-même quand je dis tout, c'est tout. Euh, tu l'as fait tomber par terre, elle est facilement relevable, la moto, parce qu'elle n'est pas trop lourde. Je crois que la cr 300 elle, elle fait 140 kg tout plein fait. T'imagines, entre 200 kg et 140 kg, il y a un monde. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, c'est un moteur qui a, qui, a, qui a fait ses preuves il y a une, même une streameuse qui, euh, qui s'appelle Ichi Woods elle a des millions d'abonnés elle, elle parcourt le monde entier avec la CRF300L elle, elle est incroyable la moto elle même elle n'en revient pas elle a dit je, je reviens pas comme la moto elle est, elle est incroyable bon il faut pas savoir parler anglais hein, parce qu'elle parle anglais mais euh, mais elle le dit, elle le dit, elle dit, euh, c'est une moto qui est increvable. Elle va dans les bourbiers, elle, elle par contre elle ne mélange pas, hein. elle va dans la terre et tout, elle en Patagonie, en Uruguay, tout ça, enfin, tout, tout les, elle va dans tous les pays du monde, elle est allée en, est allée en Alaska, euh, donc aux États-Unis, elle est allée partout, partout, partout, et elle a dit, c'est une moto qui est increvable, hein. c'est une moto qui est increvable. C'est une que euh, elle démarre au quart de tour, elle l'emmerde jamais jamais. Donc c'est pour ça, c'est des motos qui sont bien. Hein. La seule truc qu'il y a, c'est que les révisions sont beaucoup plus rapprochées. Bon, Honda dit comme la mienne, c'est 12 000 km, c'est du foutage de gueule. Hein. C'est pas vrai, c'est du pipeau. <rire> c'est c'est r 300 elle, c'est <rire> du n'importe quoi. Hein. C'est pas, c'est tous les 6 tous les 6 000 km que tu fais une révision. J'avais déjà dit, hein, quand j'avais fait mon, les pour et les contre du du mais voilà, mis à part des trucs comme ça, euh, si, si ça te dérange pas de, de, de payer un petit peu d'huile et de, de faire la révision toi-même, si tu n'es pas réfractaire à la mécanique comme on dit, c'est une moto idéale, donc voilà c'est pour ça, quand je vois tous ces étendues de, de forêt là, ouais, ça, ça, ça me fait de envie, hein, j'ai hâte de l'avoir là je vais attendre pour acheter mon appartement le mois de janvier parce que j'ai pris un peu de retard parce que ma mère était malade enfin elle est toujours malade d'ailleurs, je, je m'occupe d'elle, et euh, et après, je vais, je vais, euh, vais comme s'appelle, euh, je vais donc après m'acheter cette, cette, moto. Mais voilà, 6000 euros sur mon budget, ça me, ça me coûte rien. Alors, si je commence à mettre 12, 000, 20 000, des conneries comme ça, ouais, non, là, je peux pas. Après, en plus, en assurance, ça me fait, ça me fait cher. Déjà, la mienne est 44 euros. Alors que là, la CRF 300L, elle va me coûter quoi? 22 euros. J'ai déjà fait le, le, devis. 22 euros, euh, ça va. Donc c'est bon. Alors que si je reprends un, un Ténéri ou même une autre moto Fricatwin et, et compagnie, je vais payer encore dans les 40 à 50 euros d'assurance. Ouais, ça va. C'est bon, je peux une vache à Non, c'est pour ça, euh, moi je vous dis... Enfin, euh, après, c'est les goûts et les couleurs, je veux dire. Hein. Mais moi, l'idéal, si tu veux vraiment faire de l'eau road pour toi une CRF 300L. C'est une des seules marques en godard qui continue sur ce créneau de faire des, des petites motos euh, euh, pas chères comme ça... Euh, accessible, euh, que ça bien aussi bien budget, au niveau budget qu'au niveau euh, euh, poids et au niveau motorisation et tout comme ça, qui, qui sait très bien se défendre dans la terre, je peux vous dire moi bien sûr tu vas pas monter sur la falaise, hein, ça c'est sûr hein, avec, mais par exemple tu vas rouler sur des terrains de, de terre comme ça des terrains dans le dans le maquis ou dans la forêt comme ça elle, elle est parfaitement à l'aise hein, parfaitement à l'aise euh, je vous le dis, je vous, je vous changez juste la ligne hein, tu as juste 1000 euros à mettre, tu changes la ligne entièrement euh, tu gagnes 10 chevaux de plus hein, c'est énorme 10 chevaux hein. 10 choses de plus il j'ai vu des américains, je parle avec eux ils ont testé la CF300L en, en ayant changé la ligne putain tu la reconnais plus la moto on dirait une motocross presque hein. il, y a juste la, il y a juste la suspension qui est un petit peu molle parce qu'ils sont obligés de faire un compromis entre la route et la terre mais mis à part ça c'est vraiment excellent hein. donc voilà écoutez je vais pas vous retenir plus que ça, c'est à 15 minutes que je parle <rire> donc voilà elle a bien tenu la chaîne, hein, juste un petit peu détendue, mais ça c'est normal, hein. c'est un peu comme quand tu achètes une chaîne neuve, il faut toujours les retendre un peu. On le dit d'ailleurs, une chaîne neuve passée je crois 100 km, il faut, faut la, la retendre un peu. Elle est neuve, c'est normal. Donc là je vais la ramener, j'ai 40 bornes pour venir, chez moi, et puis, euh, et puis voilà. Bref, il fait un peu plus chaud, ça fait du bien, il est presque 10h, enfin, il est même 10h. Parce que là, putain, il fait froid ce matin. Là, je me suis arrêté faire l'essence, même le pompiste il m'a dit, dit, putain vous êtes courageux vous hein? <rire> et ça <pavre> fait <de> canard, <rire> le mec il roule en moto, euh, et encore on est en Corse, on est en Corse, là il fait, euh, il fait 18 degrés, 18 degrés mais il fait frais quoi, il fait très très frais, alors que... Euh... Quand tu vas sur continent, putain, moi j'ai vécu 16 ans sur le continent. Euh, Là-bas, c'est froid, c'est le vrai froid. Hein. C'est pas le petit froid de, pas le froid d'ici. Hein. Nous on dit qu'il fait froid ici, mais en vérité, il fait pas froid du loup. C'est juste qu'il fait, c'est avec le vent, avec la moto, voilà. Mais si tu marches comme ça, non, une simple petite veste ça suffit largement. Mais en moto avec le vent qui te va dessus, ouais, ça... je sentais plus mes doigts. C'est surtout les doigts que je souffre beaucoup. La veste, ça va, j'ai une grosse veste en cuir. Mais les doigts, putain, je les sentais plus du tout. Ça me fait chier de revenir pour ça d'ailleurs. Donc voilà, bah ben écoutez, elle a bien tenu le coup, hein. la chaîne est bonne, j'ai plus du tout de saccade au rétrogradage, ni au passement de vitesse. Euh, voilà, impeccable, hein. qu'est-ce que dire de plus Impeccable, impeccable. Hein. C'est bien ce genre de moto, hein, des rosters comme ça, mais euh, tu te fais vite chier, à rouler toujours sur la route. C'est pour ça, ça sera le dernier roster que je vois. Je vais la laisser vivre, hein. je, je vais l'entretenir bien, je vais la garder tant que je veux, parce qu'au prix où elles valent les motos maintenant, et, et puis comme la vie devient de plus en plus chère, tu te dis, vaut euh, mieux encore les garder. Mais ça sera le dernier roster. Enfin, ça sera le dernier roster, j'en achète achèterai plus jamais. Parce que c'est ça. pour moi, j'en ai pas trop l'utilité, ça n'a pas roulé sur la route comme ça. Euh. Ou alors, à la limite, pff, ouais, pff, à la limite, grande limite, ouais, tu tu gardes un roster comme ça, comme je vais faire, et tu t'achètes un petit trail. Hmm tu t'achètes un petit trail parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de... je vois pas trop l'intérêt d'avoir qu'un trail, qu'un qu roster. Je dis qu'il a qu'un roster, tu, tu dois grave te faire. Chez moi je sais qu'en deux ans que j'ai le roster. Mais ça pas rouler sur la route, euh, tu peux pas faire grand-chose. Par exemple là, mes tentes sur la route, tu te dis, tiens, je vais aller, euh, aller d'un coup partir dans, dans la terre là pour aller visiter quelques chemins. Parce qu'il y a plein de chemins à visiter, des trucs à... Voilà, comme moi j'aime bien en plus faire les trucs de survie. Euh, j'aime bien, voilà, euh, euh, me planter ma tente et tu montes avec ta moto, comme ça et tout ça. Et avec ça, tu peux pas, Donc hein. j'ai à sur la route comme ça, t'as toujours peur qu'on te la touche. Euh, ou il y a un coup de vent, elle tombe par terre. Pfff, ouais, le merde. Non, c'est pour ça. Pas trop l'intérêt de je vois pas trop l'intérêt de comme ça s'appelle de d'avoir qu'un roster d'avoir qu'un roster. Ah, il a du monde ou quoi qui passe aujourd'hui ici? Alors que j'y vais d'habitude, il n'y a pas un chat, mais du monde bizarre. Bon, enfin voilà. Écoutez, les poteaux, les poteaux, les poteaux, je vais vous laisser. En tout cas, vous savez ce que c'est que l'avenir de la chaîne. Donc, hein ça sera une serrée 300L plus la, la CB650R. Ben, je continuerai à la garder. Hein. De toute façon, je vais vous je la. Je la... Je la vendrai. Moi bon, j'ai décidé de la garder, ça me fait toujours comme ça, ça me fait un compromis, ça me fait un roster qui monte, qui, qui, qui roule vite sur la route. Un petit trail pour, euh, pour aller sur la terre et faire des vidéos donc euh, qui seront sur la deuxième chaîne de survie plus la première. Hein. Je ferai un mix hein, pour pas trop délaisser non plus la première chaîne. Et puis euh, puis voilà quoi. Euh, normalement, elle devrait arriver courant 2023. Si j'arrive à avoir la moto, c'est le gros problème avec la CRS 300L c'est qu'il y a peu de stock en France, et dès qu'elle arrive, elle est en rupture de stock parce que les gens se, se jettent dessus. Elle est très, très, très, très appréciée. Dans le monde entier. Dès qu'il y a des stocks, les gens se jettent dessus. Les gens n'attendent que ça. Ils veulent absolument avoir leur CRS 300L. C'est pour ça que beaucoup de gens qui disent "Oh, ce même mono, c'est Vous Détrompez-vous, c'est une moto. Même Honda, il paraît qu'ils en reviennent pas. Ils en disent. On est en rupture de stock en permanence, en permanence, en permanence. A dit, euh, c'est pour ça. Dès qu dès qu'elle a, tout de suite, il faut commander, il faut précommander ta, ta modèle. Donc là, je pense que je sais même pas si je l'aurai moi. On verra. J'essaierai. Hein. Mais oh ouais, c'est des motos qui sont extrêmement prisées, parce que je vous dis, c'est des motos qui valent pas cher, qui sont simples d'entretien, qui coûtent, qui coûtent pas cher en entretien, qui, qui sont super agréables à piloter, tu peux tout faire avec, donc euh, elles sont pas moches, elles sont, elles sont, elles sont belles, hein, la, la CRF, hein. donc c'est pour ça que c'est des motos que tout le monde veut, et c'est rare, rare, rare que tu as des gens qui les revendent de case. ou alors c'est des tarés, c'est des fous, ou alors elle a un problème leur moto, parce que si tu as une CRF 300L, tu te la gardes, ça c'est vraiment une moto qui est très très très très bien. Donc voilà, bon écoutez les mecs, je vais pas vous emmerder plus que ça, je vais vous laisser, et puis je souhaite bonne continuation, bon courage avec ce gouvernement à la con, avec toutes ces lois à la con qui vont sortir et tout, etc, dès le mois de janvier, et puis je ferai d'autres, je recommencé recommencer à faire les motovlogs, hein. j'ai installé la caméra maintenant sur ma manche, donc les prochaines, les prochaines vidéos seront avec ça, avec des nouvelles vues, et puis enfin des nouveaux paysages, hein. Parce que là, jusqu'à présent, je ne roulais pas trop loin, parce que ma bah, chaîne, elle était complètement, complètement morte. Et là, maintenant, du coup, bah, je peux re recommencer à rouler loin et à vous montrer des nouveaux paysages. C'est beaucoup plus agréable quand vous m'entendez parler. Allez, ciao, ciao les mecs.